l'anglais personnellement c'est important de voyager voir d'autres mentalités et d'autres euh, points de vue en fait te construire complètement ton propre point j'ai déjà quelques idées en fait pour voyager à l'étranger qui sont le service civique mais je voulais voir si vous avez d'autres euh, moyens de, de voyager à me proposer en fait je vais d'élargir un petit peu les pistes pour euh, trouver un pays à l'étranger où je puisse être accueilli voilà. là-bas ailleurs et de revenir dans notre pays et de leur faire voir un peu le, la différence. Et c'est ce que ça fera peut-être même bouger les jeunes, de faire voir le travail qu'il y a ailleurs et ici, c'est pas pareil. Okay. C'est deux choses totalement. différentes. Moi je vais partir en humanitaire, enfin j'aimerais partir là-bas en humanitaire avec un groupe de plusieurs personnes en fin de compte et pouvoir euh, redécouvrir le, le, le, mon métier mais dans un autre pays et euh, pouvoir euh, discuter, voir leurs connaissances à eux, leur méthode de travail, euh, l'évolution qu'ils ont eu là-bas, tout ça. ça. Et il y a un pays auquel tu penses déjà En Afrique Mais euh, où exactement euh, Je ne sais pas. Donc, je suis partie euh, en Irlande pendant un mois parce que je suis en terminale euh, Bac Pro Hacker Relations avec Clients Usagers au lycée Mon Plaisir.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 Ouais, c'est effectivement quelque chose qui est prévu pour des gens plus jeunes que nous. Voilà. Quand on est étudiant, c'est pas les mêmes questions qu'on se pose, on a un autre regard sur ce qui peut se passer. Euh, on va pas se dire euh, ouais, ce, ce serait chouette d'aller faire un truc à l'étranger sans vraiment euh, savoir ce qui se passe. Voilà, nous ce qu'on se dira plutôt c'est euh, tiens j'irais bien faire une action à l'étranger ou travailler quelque part. Ou, voilà. Mais du coup on a besoin d'un certain nombre d'infos. Qui sont accessibles sur le site internet, mais qui sont pas forcément euh, abordés ici, étant donné que c'est prévu pour des gens qui ne se posent pas forcément les mêmes questions. Faut pas qu'il tout dit en fait. <rire> Désolée, <rire> je t'ai volé à la ben, euh, En positif, ben, ça nous a appris sur nous-mêmes, parce que moi par exemple, euh, partir comme ça loin de mes parents, je pensais pas que j'allais bien vivre, parce que je l'ai bien vécu en fait. Aussi, après, euh, on n'a pas du tout. Euh, la même culture avec le Sénégal, donc ça nous apprend à découvrir une nouvelle culture, à s'habituer à la culture. Et donc ben, ça nous fait grandir. Comme dit Sarah, on a découvert du coup ben, une nouvelle culture. Euh, les plats typiques de là-bas. Euh... Les danses. Les danses. Les danses. Une, une expérience inoubliable. Et euh, d'ailleurs euh, avec Léonie on va certainement repartir euh, pour l'été prochain. Euh, des points négatifs. Les plats sont trop épicés. Mmh. <rire> <rire> moi je suis, euh, je suis venue en France euh, pour une mission de service civique et moi je suis plus chargée de l'appui à l'animation dans la solidarité internationale. Bah, S'ils ont l'occasion de partir, euh, qu'ils n'hésitent pas <rire>